C'est une question de Jessica Martin. « Bonjour. Je me permets de vous contacter. Un ami m'a donné vos coordonnées. Il m'a parlé du live de l'inconscient. »« Alors, voilà ma problématique. Dans ma vie perso, je me sens perdu. Quand je rencontre des gars bien, prêts à s'investir, je me sens très vite étouffé. Ça m'effraie et je cherche par tous les moyens à m'en détacher. » Intéressant. Euh, « Quand je rencontre des gars qui me plaisent vraiment physiquement, ils ne sont généralement pas prêts à s'investir et donc pas prêts à me donner ce dont j'ai besoin. Et bizarrement, c'est là que je m'attache. Ah Bête. Finalement, quand je résume ma situation, plus il s'attache, plus je me détache, plus il se détache, plus je m'attache. À votre avis, pourquoi Jessica. Euh, bah, c'est le traditionnel, fuis-moi, je te suis, suis moi je te fuis. Ok, pourquoi euh, Le degré de maturité le tien, pas celui des autres. Le degré de maturité atteint n'est peut-être pas celui que tu... dont tu as besoin pour construire une vie de couple qui soit euh, adéquate, qui taille te... qui réellement. C'est-à-dire qu'avant même de construire le couple, il faut se construire soi. Parce que le couple n'est pas une moitié plus une moitié qui forme un tout, c'est un tout plus un autre tout qui forme une troisième entité, on va dire ça. On va dire que c'est ça le couple. Donc, tu rencontres quelqu'un qui, a... qui semble convenir à tes besoins, aux besoins que tu te au scénario, aux besoins que tu, te... que tu te dis et hop, tu fuis, ça veut dire que ce ne sont pas tes vrais besoins. Dans les deux cas, en fait. Tu rencontres des cas qui te plaisent physiquement et toi, tu t'attaches. Tu, tu rencontres quelqu'un qui est prêt à s'investir et toi, tu te... Tu... tu te casses. Dans les deux cas, tu n'es pas sur tes vrais besoins. L'essentiel n'étant ni ne former un couple pour la vie, ni d'enchaîner de, les relation et de, de, de, de t'attacher ou peu importe. L'essentiel, c'est d'arriver à contacter tes besoins. Voilà le pourquoi. Tu ne fuis pas l'autre, tu fuis tes besoins. Et ensuite, tu passes à l'excès. les Lorsqu'il y a quelqu'un, lorsque tu rencontres quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir, tu fonces dedans pour ne pas voir tes besoins dans les deux cas c'est une fuite pour aller à l'intérieur de toi le deuxième la deuxième chose qui me fait tilter dans ton dans ta question jessica ok tu me demandes pourquoi tu es dans cette situation Je te réponds parce que parce que tu penses que tes besoins vont être comblés par quelqu'un. Voilà un premier voile, voilà un premier conditionnement, mmh. voilà une première croyance que seul l'extérieur compte. Qu'il faut à tout prix avoir la forme parfaite, que tout soit prêté au millimètre près. Et que tout ira bien, si c'est comme ça. Non. Ce n'est pas une envie de contrôle sur la vie, ce que, tu, ce que tu me sors. Tu décides des conditions, tu décides de tout, et tu penses que ça va combler ton bonheur. Donc, tu déclares à la vie « Je sais c'est quoi mon bonheur ?» La vie étant intelligente, elle te laisse faire. Et tu te fais prendre à ton propre piège. Ce que je te renvoie là, l'information source, j'ai envie de dire, accepte de ne pas savoir. Accepte de ne pas savoir de quoi tu as besoin. Alors oui, c'est contradictoire avec ce que je t'ai dit, mais c'est deux voies qui se complètent. Tes besoins, tu les découvres dans la relation. Une relation que tu tu co-crées avec cette personne. Tu co-crées une vie de couple, ou une vie avec ton petit copain, ou avec ton plan cul, on s'en fout. Et tu découvres les règles au fur et à mesure que tu vis la vie. Et là, la notion de contrôle n'y est plus. Par contre, si tu décides de ce dont tu as besoin et que tu déclares « je veux ça », T'es pas sur le... Il y a quelque chose qui... qui manque, en fait, selon mon point de vue. Tu te fais osciller entre, entre je suis une femme sérieuse et je veux faire ma route toute seule. « Je suis une fan sérieuse, donc je m'attache. »« Je veux faire ma route toute seule, donc je pars. » Mais dans les deux cas, c'est une non-création. J'ai envie de te dire que la porte de sortie, c'est d'aller voir comment tu, te, comment tu peux te créer toute seule, comment tu peux créer ta vie avec toi-même, en partant de tes véritables besoins, parce que j'ai envie de dire c'est facile de créer sa vie avec des besoins qui sont en périphérie de toi-même, de ton être et qui, et qui ne nourrissent pas vraiment qui tu es et voilà la, voilà la croyance, voilà la faille voilà ce que tu ne veux pas aller voir tu peux être nourri déjà par toi-même et ce faisant, tu pourras être nourri par quelqu'un d'autre.